Finition de l'enfer et des mâles élevés, non on me dis pas que je peux pas aller à gauche. Ah non, ils ont juste fermé là. Ouf. Et bien bonjour mes amis, ça ne vous aura pas échappé. Je n'ai ne... pas le petit compteur rond là au milieu emblématique de la Rebelle 500 de la Honda puisque ça y est je roule de nouveau avec ma bonne vieille Suzuki SV650 j'ai enfin remis la plaque d'immatriculation qui est une lit d'ailleurs, c'est très simple à faire mais la mienne ayant été mal euh, posée la toute première fois, la toute première fois que j'ai eu ma plaque euh, et qu'elle a été posée ça a été mal fait et donc du coup depuis dès que j'en mets une c'est l'enfer Bref, va rentrer dans les détails, me voilà de retour sur le SV et ça tombe bien puisqu'hier j'avais plus d'espace de, sur la carte mémoire Mais la mission essence a échoué pour la Honda Donc je suis à Walpé niveau mazout à la Honda, Dans la Honda même Et en vrai sur celle là Je pensais que j'avais le plein mais c'est pareil Il me reste qu'une barre donc il va falloir qu'on s'en préoccupe dès ce soir Enfin voilà quoi Direction le boulot et vous Dites moi un peu comment ça roule Et puis c'est parti Je patiente un peu, merci amigo. Oh la vache, les sensations sont bizarres quand même. Hein. Enfin, c'est les sensations que j'aime, hein, c'est ma moto. Mais passer d'une moto à l'autre, euh, si vous le faites régulièrement, je vous apprends rien. Si vous le faites pas, je vous fais savoir que c'est vraiment une perte de repère. T'as l'impression de redécouvrir un engin à chaque fois même si tu le connais par cas. Enfin, J'ai l'impression d'être debout par rapport à l'autre d'avoir les bras loin devant pourtant, très bas que le compteur il est à 100 mètres de moi bah, c'est vraiment... j'adore oh, par contre je sens toujours que ma selle est absolument hors d'usage ça hein. fait... fait 10 minutes que je roule j'ai déjà mal au fesses. ça il faut vraiment que je m'en occupe je vais essayer de vous emmener, je vais faire une selle confort sur mesure tout ça et je vais essayer de trouver une sellerie qui accepte de de m'ouvrir ses portes pour que je vous filme tout le processus faut que je me renseigne Miser sur le meilleur cheval, je voulais me caler sur lui pour m'insérer, mais... c'était un véhicule d'intervention du centre hospitalier de Versailles. Ils sont pas arrivés, hein. Remarque, qu'ils doivent en venir, hein, vu la direction, parce que là je vais vers le sud euh de Paris, donc euh, ils doivent en bien. Tu m'étonnes qu'il y ait besoin d'une escorte, à cette heure-là, laisse tomber, ils en auraient eu pour 4 jours de trajet, quoi. Quant à nous, on se traîne la couette, mes amis, là, 50 sur le périph. Bon. Il avait un cigare au volant. Je rêve Ouh, les jantes. Ouh. Ouh. Parfait <rire> Pas mal, hein, bien, hein Ah putain, bien J'ai <rire> Je suis pas équipé pour moi. Ah il faut changer la ligne. Ouais. Ouais ouais. Ah bah moi c'est deux amis là. Euh. Ok. J'ai changé. Après c'est compliqué maintenant, il s'arrête trop. Ouais ouais il contrôle. Bonne journée. Tu m'étonnes je voulais que je fasse comme lui, mais je peux équiper mon ami, moi, je suis petite nature, hein. j'ai tout d'origine, ça fait pas de bruit, c'est ce que je dis d'ailleurs dans les autres vidéos, c'est qu'il faut que je me mette à changer, mais il a raison, c'est compliqué maintenant, il contrôle, ouais. Bref, nous y sommes, souhaitez-moi bonne chance, et on rentre, connaissez la musique. Allez, bon, bah, nouvel essai pour l'essence. Que ça n'a pas marché hier mais avec une autre moto cette fois c'est dire si je suis organisé les deux sont à sec euh, espérons que j'ai plus de chance aujourd'hui parce que sinon ça va être critique et il fait beaucoup moins froid que ce que je pensais ce soir ça fait plaisir c'est toujours pas les grandes chaleurs mais bon on peut rouler en cuir maintenant je voulais passer par là-bas pour aller voir là-bas euh, l'erreur je vais entrer sortir j'ai 24 km d'autonomie plus la réserve pour trouver de l'essence on est à 109 ça fait 110 110, 30 à 150 km là je fais demi-tour et je rentre à la maison enfin non, il faut que je sois à la maison à 150 sinon ça sera trop critique oh il y en a oh bah je vais le prendre là, t'emmerdeux pas c'est pas du 98 mais au moins ça sera fait oh yes moment de vérité yes oui il y en a super allez bonne chose de faite si j'avais su que c'était aussi simple j'ai presque envie de revenir là avec la rebelle du coup pour euh, pour la compléter mais bon je pense pas qu'il me reste suffisamment dedans et en plus c'est un coup à revenir à ce que ce soit vide donc bon wow, c'est peut-être psychologique mais je sens que j'ai mis du 95 et pas du 98 hein. Mais bon au moins elle a abus c'est bien parce que j'avais un crochet à faire demain et je voulais pas à cause du manque d'essence et bah du coup je peux c'est plutôt cool je sais pas ce qu'ils foutaient tu c'était au téléphone en train de fumer ou je sais pas quoi mais Il y a trois bidons lui derrière, c'est ça que j'ai vu non dans le coffre. Incroyable. Remarque c'est oh, un C'est Pas excusé mais c'est justifié quoi. Oh, on voit très peu lui. On le voit très très peu. Ah, il y a là où l'une d'entre vous, je suis désolé, je me rappelle plus, qui c'est qui se réjouissait du retour des vidéos quotidiennes, Et ben, tant mieux, ça me fait bien plaisir aussi. Euh, on va voir combien de temps je garde le rythme et je tiens le coup, mais... Content que ça te réjouisse. Je suis désolé, je voulais checker ton pseudo avant de partir pour faire un peu plus pro. Et ça m'est sorti de la tête, j'ai oublié, voilà. Mais je t'ai vu, je te remercie, dégage, tu dans ma voix, là. du razmoth elle me fait un truc bizarre la moto là j'ai des impressions chelous quand je redémarre et que je pars mais bon on est arrivé donc je vous en parlerai demain je suis bien content que cette histoire d'essence se soit réglée aussi simplement donc euh, bah faites comme moi allez dormir en euh, paix et puis euh, bah on se retrouve demain pour la prochaine du coup voilà Merci de me suivre, ça grimpe doucement mais sûrement, ça me fait bien plaisir. Il y a des nouveautés qui arrivent, je vous le disais, j'y travaille et je vous l'annonce en temps voulu. Et puis puis bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et à partager autour de vous. Vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci à tous ceux qui ont pris l'habitude de faire tout ça déjà, ça me fait bien plaisir. Et puis voilà. Bonne journée, bonne matinée, bonne nuit. A la prochaine.